L'association malienne des droits de, droit de l'homme est née en 1989 et à ses débuts c'était pour euh, assurer la, la, la défense des droits des détenus parce que qu'à l'époque euh, les personnes privées de liberté n'avaient aucun droit de visite par exemple les parents ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient détenus et les conditions dans lesquelles ils étaient détenus. Ensuite plus tard avec l'avènement de la démocratie c'est le renforcement de la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'injustice et l'impunité, protection et promotion des droits, des droits humains. D'ailleurs, nous faisons le travail complémentaire avec l'État du Mali. Oui. Là où l'État ne peut pas eh, assurer, eh, comme on dit, le respect de certains droits, on rappelle à l'État, et c'est son devoir régaliens d'assurer à toutes les populations maliennes le respect de leurs droits. Mais il y a eu souvent que le travail que nous menons n'est pas compris par les autorités gouvernementales. Et ça peut amener souvent des acrimonies, mais c'est vite dépassé. Quel est le rôle concret que vous jouez actuellement dans la préservation des droits humains dans le cadre de la crise malienne vous savez, la crise malienne elle est multiforme, multidimensionnelle. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont dedans. Mais de 2012 à aujourd'hui, nous avons connu plusieurs aspects de crise. Donc, euh, il y a des violations concernant les personnes humaines, mais les victimes sont surtout les femmes et les enfants. Et dans le cadre de la crise, de la prise en charge de ces victimes-là, il y a eu un accompagnement juridique et judiciaire de certaines victimes auprès des institutions nationales et internationales. Donc il y a un accompagnement que nous faisons pour de ces victimes-là pour qu'ils puissent avoir leurs droits dans les meilleures conditions. Concernant l'attaque récente dans le village de Bonti, vous avez réclamé hier dans un communiqué une enquête indépendante de l'État malien et des organisations internationales. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le but de ce communiqué, s'il vous plaît parce que nous avons, dans un premier temps, entendu la déclaration de, de, de la hiérarchie de l'armée française. Ensuite, plus tard, il y a la déclaration du gouvernement malien qui est intervenue. Et nous pensons que l'intervention du gouvernement malien a plutôt contribué à entretenir le flou autour de la question de Bunki. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais nous avons demandé aux autorités maliennes qu'une enquête soit ouverte. Et qu'elle soit diligentée par, une par un organe indépendant. Au besoin, l'implication de la mission de, de, de, de, de l'aménagement, pour que alors les enquêtes puissent être de menées de façon objective, indépendante et transparente. Donc, nous voulons que les responsabilités soient situées et que les auteurs de ces bavures-là soient euh, identifiés et, et, et mis à la disposition des autorités judiciaires. En quoi la communication de l'État malien a, a créé le flou quand on dit que là, des observations ont permis de voir le mouvement des groupes et que eh, les, les, les, comme on appelle, la cible est un, est un objectif militaire, mais ensuite on revient pour dire qu'ils oh, ont ordonné, ils ont demandé à ce qu'une enquête soit ouverte. Qu'est-ce que ça cache Il y a une ambiguïté autour de cette, de cette communication. C'est pourquoi nous disons si les, le gouvernement de malien a pris l'initiative d'ouvrir une enquête, il faut que l'enquête soit menée par une, un organe indépendant. Ce n'est que dans ces conditions-là. Que nous pourrions savoir si effectivement ce qui s'est arrivé à Bouti constitue une base ou pas. Et ceci, si ça constitue une violation grave des droits de l'homme, ou alors si c'est vraiment des origines militaires qui ont été que ça soit ainsi. Vous savez ou pas qui a été mandaté oh Non. Pour le moment, c'est juste une annonce. Maintenant, nous sommes en train d'observer quel est l'organe qui va être mis en place. Est-ce que ça va être confié aux autorités judiciaires ou à l'unité prévotale on ne sait pas. Pour le moment, on observe. Et votre association, il me semble que vous avez déjà des gens sur le terrain pour recueillir des éléments pour vous. Oui, absolument. Nous, nous sommes organisés au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Nous avons des points focaux dans des régions, dans des, dans des cercles, qui nous font parvenir des informations. Et c'est à la suite de ces informations recueillies que nous faisons, après analyse et le que nous faisons des communautés. Est-ce que ce travail ah. a déjà commencé au niveau de Bunti Bien sûr, le communiqué qui est passé en est là, le témoignage. Euh, en tout cas, les informations qui nous parviennent font état de la célébration d'un mariage. Mais la déclaration du ministère de la Défense fait état de la présence d'un cible militaire. Maintenant, qu'il est vrai, qu'il faut, seule une analyse qu'on a rapprochée et, et objective permettra de déterminer effectivement ce qui s'est passé au moment précis de l'attaque. Est-ce que vous avez pris connaissance du communiqué de la France Nous pensons que, là également, eh, il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est vrai, eh, en termes de communication, l'armée française est sur le sol malien, communique mieux que l'armée malienne. Mais eh, là où la France est, surtout sur le territoire malien, il n'y a ni, autorité, ni autorité malienne, ni armée malienne. Très généralement, ils ont personne. Maintenant, on ne sait pas qu ce qui se passe exactement. sur la France peut nous dire exactement. Et si on doit se fier seulement au communiqué qui nous la France et, et, et les autorités militaires vont passer. Alors, ben, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas se juger. Donc vous dites qu'on ne peut pas prendre une décision sur la base d'un communiqué de la part de l'armée française également le, une enquête indépendante qui nous permet de dire effectivement viabilité de la déclaration de l'armée française. Là où elle est offerte, il oui. n'y a pas de présence de, de l'administration moyenne, il n'y a pas de présence de l'armée moyenne. Quand on est seul à faire quelque chose et quand on dit, qu on ne peut pas prendre de l'argent comme de l'argent content. C'est très compliqué. Est-ce que vous avez interpellé les Nations Unies sur la question de bonté, justement Non, c'est l'État malien que nous avons interpellé. D'accord. Est-ce que vous comptez euh, impliquer d'autres acteurs internationaux, par exemple l'ONU En vérité, nous travaillons souvent en tandem avec euh, l'administration et, et surtout la division des droits de l'homme pour voir ensemble. Quelles sont les violations et quelles sont les informations qu'ils ont, quelles sont les informations que nous avons, et à la suite des, des, des recoupements, on essaie de voir pour s'étudier effectivement la, la vérité. Euh, le travail que nous menons sur le terrain n'est pas souvent compris, mais nous ne faisons pas de parti pris, nous faisons des violations des droits de l'homme, qu'elles soient massives ou qu'elles soient individuelles. Nous recevons des plaintes, nous recevons des dénonciations. S'il y a des conseils à donner, nous donnons des conseils aux victimes. S'il y a des orientations à faire, s'il y a des interpellations à faire, nous le faisons.